Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment migrer vers Java 11. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment installer Java 11 et l'environnement de développement NetBeans. Alors, Les objectifs de cette vidéo vont être de vous apporter des réponses aux questions suivantes. Comment on installe la dernière version de Java sous Linux Comment on installe l'environnement de développement NetBeans Et comment on crée, on compile et on exécute un premier projet Java avec NetBeans Alors, Tout d'abord, voyons comment installer la dernière version de Java sous Linux. Alors, il faut savoir qu'il existe de nombreuses implémentations du JDK, donc du Java Development Kit, dont certaines vont être propriétaires et d'autres seront open source. Donc, dans notre cas, ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser, on va installer l'implémentation open source de référence du JDK, qui est l'open JDK, dans sa dernière version, en tout cas sa dernière version LTS, qui est la version 11. Alors, donc, les étapes de l'installation. La première étape va être tout simplement d'installer le JDK à partir d'un terminal. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir... Donc une console. Voilà. Moi bon, en l'occurrence j'utilise un terminal TMUX. Voilà. Et donc une fois qu'on a ouvert notre console, on va passer en route avec la commande SU. On saisit notre mot de passe. Et là, on saisit, pt install, openjdk-11-jdk. Voilà. Donc moi, bon, en l'occurrence, il est déjà installé. Mais vous dans votre cas, s'il n'est pas installé, il devrait vous récupérer tout un tas de dépendances. Et cela peut prendre plusieurs minutes, justement, à se télécharger et également à s'installer. Donc, une fois que l'installation a été terminée, ce que l'on va faire, c'est que l'on va s'assurer que le judicat utilisé par défaut est bien celui que nous venons d'installer. Donc Pour cela, on va encore utiliser un terminal. On va utiliser la commande update alternatives-config java. Et donc là, à ce niveau-là, vous voyez donc une liste des différents Java qui ont été installés, des différentes versions de java. Et la ligne sur laquelle il y a un petit astérisque correspond à la ligne du JDK par défaut qui est utilisé par défaut pour votre système. Et nous, en l'occurrence, on voit qu'il s'agit bien du JDK 11 que nous venons d'installer. Voilà. Et donc, si ce n'est pas le cas, donc si l'astérisque est situé sur une autre ligne que celle du JDK 11, à ce moment-là, vous avez juste à rentrer l'index de la ligne correspondant au JDK 11 pour repositionner l'astérisque. Voilà. C'est aussi simple que ça. Moi, en l'occurrence, je laisse comme c'est, sans quoi cela va modifier la config de mon poste. De mon OK. Donc, après avoir vu donc, comment... Euh, sélectionner l'open JDK en tant que JDK par défaut, on va passer donc à une troisième étape qui va être de vérifier que la commande Java va bien nous renvoyer la bonne version. Donc Pour cela, comme d'habitude, on va se servir du terminal et on va juste saisir la commande java-version. Et on voit bien effectivement que la commande Java est servie par l'OpenJDK 11. Okay. Donc voyons maintenant comment on installe l'environnement de développement NetBeans. Alors pour installer NetBeans, avant même d'installer NetBeans, on va aborder quand même quelques généralités. Alors, il faut savoir que NetBeans est un environnement de développement entièrement gratuit et open source. Donc il a été créé par Sun Microsystem il y a environ une quinzaine d'années, puis est passé dans les mains d'Oracle quand Oracle a racheté ce microsystème. Et puis dernièrement, il a été confié à la fondation Apache, donc il y a à peu près un an et demi, deux ans. Alors l'ensemble des exemples que nous allons dérouler au fil des tutos, au fil des vidéos, vont essentiellement s'appuyer sur l'environnement de développement de NetBeans. C'est pourquoi il est important en fait de pouvoir l'installer dans ces euh, premières vidéos. Alors vous allez me dire pourquoi avoir choisi NetBeans et pas un autre IDE. Alors pour ma part, après avoir utilisé Eclipse pendant plus de dix ans, euh, je peux vous dire que l'expérience que j'en ai, c'est que NetBeans est beaucoup plus stable, il est plus léger et surtout qu'il intègre très très bien les outils de l'écosystème Java, tels que Maven par exemple. Donc vous verrez, Maven est également un outil que l'on va utiliser fréquemment dans nos tutos. Alors, il y a un autre euh, IDE qu'il est important de mentionner, en fait, c'est IntelliJ, IntelliJ IT. Alors, c'est un concurrent direct hein, de NetBeans, par contre, c'est un, un concurrent propriétaire, euh, et il faut savoir que IntelliJ dépasse par de nombreux aspects NetBeans. Mais personnellement, je trouve le modèle économique de IntelliJ beaucoup trop agressif vis-à-vis -vis des moyens dont disposent souvent les débutants qui cherchent à se former. Et euh, bien qu'il existe une version communautaire de IntelliJ, on voit que quand on cherche à activer ou utiliser en fait des fonctionnalités de l'IDE qui vont nous permettre de gagner en productivité, donc en gros d'industrialiser un peu nos développements, on va voir, on va très vite être confronté au problème que ces plugins en question sont payants. Donc en gros il faut mettre la main au portefeuille. Voilà. Donc C'est la raison pour laquelle, euh, je, je dois être honnête, hein, IntelliJ est clairement euh, mieux euh, que, que NetBeans, euh, à la fois sur les aspects performance, sur les aspects intégration, par contre en gros, il est payant et pour des débutants, c'est juste pas accessible. Si on cherche à, utiliser à, de, si on cherche à accéder en fait à l'ensemble de la boîte à outils que propose Intellij. Voilà. Donc voilà pour ces quelques généralités. Maintenant, donc, on va passer sur les différentes étapes de l'installation de NetBeans. Alors, la première étape va être tout simplement de le télécharger. Alors, pour le télécharger, on va ouvrir un navigateur comme ceci. Voilà. Et dans ce navigateur, donc, on va aller sur le site officiel de NetBeans. Donc Apache NetBeans, voilà. Donc je clique sur le premier lien, je vais sur Download et là, je télécharge NetBeans. Je choisis un miroir qui me correspond, voilà, j'enregistre, en l'occurrence, je l'avais déjà. Je rebascule sur un terminal. D'abord, j'attends quand même que l'enregistrement se termine. OK. Donc je vais au niveau du répertoire de téléchargement et j'attends que le point part disparaisse. Voilà, donc on y est presque. Hein. Voilà, donc... Donc l'archive a été téléchargée, donc une fois téléchargée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la décompresser dans le répertoire « slash opt ». Alors, pour faire cette décompression, il est important d'être root, pourquoi Parce qu'on ne peut pas écrire dans le répertoire « slash opt » si on n'est pas root. Donc, si vous n'êtes pas root, vous avez juste à taper « su » ou « sudo su » si vous ne connaissez pas le mot de passe de root, mais que vous avez un utilisateur qui lui est capable d'être sudo sur l'ensemble des commandes, ce qui est souvent le cas en fait sur les Ubuntu. Voilà, et donc, une fois que vous êtes route vous faites simplement un, un zip netbeens-d slash opt. Alors, le point slash, c'est parce qu'on est au niveau du répertoire où l'archive a été déposée, a été téléchargée. Voilà. Si on n'avait pas été au niveau de ce répertoire, il aurait fallu à ce niveau-là indiquer le chemin absolu. Voilà. Et donc là, je le laisse faire. Donc on voit que la décompression est verbeuse, et on voit en l'occurrence que la décompression se fait bien dans slash opt slash Donc si maintenant, on liste le compte tenu du répertoire slash opt et que on filtre sur l'occurrence NetBeans, on devrait voir maintenant un nouveau répertoire qui s'appelle NetBeans, ce qui est bien le cas. Super. Donc, passons maintenant donc à la troisième étape. Donc, dans cette troisième étape, on va lancer NetBeans pour s'assurer que euh, l'installation s'est bien passée. Donc, pour cela, on va utiliser un nouveau terminal où on ne sera pas route. Donc là, en l'occurrence, au-dessus, j'ai un terminal route, et là, j'ai un terminal où je ne suis pas route. Pour m'en assurer, je fais juste un where Voilà, et je vois bien que je ne suis plus route. Donc une fois qu'on est pas route, qu'on est passé en utilisateur normal, on va se positionner dans le répertoire OPT bin et là, on va lancer l'exécutable NetBeans. <coughs> Pardon. Voilà, donc là, j'accepte. OK. Donc une fois le démarrage effectué, il va falloir activer la feature Java. Et donc pour ça, on va faire un File, New Project. Voilà. On voit là ici qu'on a différents euh, types de projets qui sont grisés. Pourquoi Parce que les features, donc les fonctionnalités, ne sont pas encore activées. Donc pour les activer, on choisit donc un projet. Donc nous, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une catégorie Java with Maven et un Java application, on va cliquer sur Next. Et là, on va attendre un peu. Voilà. Et donc, après quelques secondes, le système nous dit qu'afin de pouvoir utiliser la fonctionnalité de création d'applications Java, il est nécessaire d'activer la feature Java. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on va juste faire Download and Activate, faire Next. On accepte les termes de la licence et on clique sur Install. L'installation du plugin est en cours. Et voilà, l'installation est terminée. Alors des fois, il peut y avoir des petits bugs qui font que ça ne marche pas forcément. Okay. Bon, dans tous les cas, c'est activé. Très bien. Et donc maintenant, si c'est activé, si on va au niveau File New Project, on voit que ça... Pas activé on va refaire la même chose on va voir ce qu'il nous propose voilà manifestement il ne nous propose rien il doit y avoir un petit bug c'est pas grave on va quitter NetBeans pourtant je l'ai fait plein plein plein de fois et je n'ai jamais eu de souci. Et là, on est embêté. Bon, c'est pas grave, hein. de notre côté, au euh, moins vous voyez comment on peut se débrouiller quand il y a un problème à l'installation. Voilà. Donc, on va au niveau des tools, et au niveau des tools, on voit bien qu'on a le Java Platform qui est apparu. Voilà. Il s'agissait juste de relancer NetBeans pour activer le plugin. Et si on fait New Project, on voit effectivement que le Java application maintenant a une petite icône qui est colorée. Donc, c'est parfait. Donc, nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant chercher à euh, vérifier que le Java utilise NetBeans, et eh bien le Java 11 que nous venons d'installer. Et on voit bien effectivement qu'il s'agit du Java 11 que nous venons d'installer au niveau de l'arborescence qui est située à gauche. Et donc, si ce n'est pas le cas, ce qu'on va faire c'est qu'il faut fermer NetBeans. Voilà. <coughs> on va au niveau du répertoire slash opt NetBeans etc. On fait un vim netbeans.conf et à ce niveau-là, on cherche l'occurrence netbeans underscore jdk homme. Voilà, la voici, et donc ici on saisit le chemin absolu où est installé NetBeans. Donc, nous en l'occurrence, donc on va faire il me semble que c'est user/lib/jvm, Voilà, et nous c'est java 11. Voilà. Donc, nous en l'occurrence, il faudrait saisir ça, copier. Là, on n'a pas vraiment besoin de le faire parce qu'on a vu que, par défaut, il nous prenait bien le bon JDK. Voilà. Mais si ça ne marche pas, si vous avez un quelconque souci, pensez bien à aller au niveau de ce fichier, décommentez le NetBeans underscore JDK home et mettez le chemin absolu vers le répertoire où c'est installé. Et naturellement, faites ça en route hein, parce qu'on est dans le répertoire slash opt. OK. Donc, après avoir vu comment installer NetBeans, maintenant, on va voir comment on va pouvoir créer, compiler et exécuter notre premier projet avec NetBeans. Alors, la première étape, donc, ça va être de créer notre projet. Donc, on va relancer NetBeans, parce qu'on l'avait fermé tout à l'heure. Voilà, donc, toujours en ligne de commande. Donc, là, il doit y avoir certaines choses en mémoire, du coup, c'est un peu plus rapide. Voilà, et donc, pour créer notre premier projet, on va faire File, New Project, donc Java with Maven, comme tout à l'heure. Java application, sur la droite, avec le petit icône coloré, pardon, parce qu'on a bien activé la feature qui va bien. Voilà, donc, au niveau... Donc de cette fenêtre, on va définir les caractéristiques de notre projet. Donc pour le project name, on va l'appeler 001Examples. <coughs> voilà. Au niveau du groupe ID, on va l'appeler fr.coder-skills. Voilà. Et pour le package, de la même manière, on va l'appeler fr.coder-skills. Et là, on va cliquer sur Finish. On va patienter un petit moment et on devrait voir effectivement un nouveau projet dans NetBeans qui présente donc sur la gauche une arborescence où on retrouve le paquet que l'on vient de définir au niveau de la fenêtre de la caractéristique du projet. Okay, donc après avoir créé donc notre, première, notre première structure en fait du projet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième étape qui va être donc la création d'une classe d'exemple qu'on va appeler exemple.java. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur le package dans lequel on va vouloir positionner notre classe, on va faire New, Java Class. OK, donc une fenêtre apparaît, et là, on va pouvoir saisir les différentes propriétés de la classe. Donc là, en l'occurrence, notre classe, on souhaite qu'elle s'appelle Example01. Voilà. Et on, on veut bien, effectivement, que la classe Example01 appartienne au package fr .coder skills. OK, donc là, on clique sur Finish. bien et donc au niveau de cette classe ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va saisir donc le code de la classe de manière à ce que cette classe puisse imprimer un texte en bas dans la console de netbeans donc pour faire ça on va créer donc un point d'entrée une méthode de point d'entrée dans la classe donc qui s'appelle public static void main donc sous netbeans vous pouvez taper directement public static void main psvm vous appuyez sur contrôle espace et vous voyez vous voyez que l'IDE vous auto complète donc ce que vous avez tapé. Alors Pour ma part, j'aime pas trop l'autocomplétion, tout particulièrement quand on est en train d'apprendre, car euh, finalement on apprend moins bien avec de l'autocomplétion. Et dès qu'on est sur des outils plus rudimentaires, ben, on est vite embêté parce qu'on ne se souvient plus de certains détails qui font que nos projets compilent ou ne compilent pas. Donc euh, voilà. Si moi j'ai bien un conseil à vous donner, en tout cas les premiers temps, c'est d'éviter d'utiliser l'autocomplétion et d'essayer d'apprendre de, de, les commandes par cœur et de tête. Ok. Donc maintenant qu'on a créé donc, notre méthode d'entrée, donc main, on fait juste un 6 alors, pareil, si on fait S out, on voit que le système nous propose, mais nous, étant donné qu'on n'est pas fainéant, on le tape à la main, donc avec un grand S, système.out.printlm, et ici, donc, on écrit mon premier projet Java 11 avec NetBeans. Voilà. Ok, et donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir maintenant compiler le projet et l'exécuter avec NetBeans. Pour faire ça, donc, c'est très simple si on fait run, run project, et là, automatiquement, donc le système va nous demander de choisir une classe principale pour notre projet, c'est-à-dire une classe qui va contenir la méthode public static void main. Nous, donc, on va utiliser celle-ci. Donc, on va sélectionne. Voilà. Donc là, la compilation est en train de se faire, et on voit bien ici notre résultat. Et donc, on voit juste au dessus les différentes étapes de la compilation. Donc, si maintenant on s'amuse à relancer <coughs> la commande run, normalement, on devrait voir qu'il n'y a plus d'étape de compilation. Voilà, donc, on n'a plus les étapes de compilation, et on a directement le résultat. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Donc J'espère qu'elle euh, vous aura été utile. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'article de cette vidéo et ses exemples sur le site officiel https://www.coder-skills.fr. A bientôt